C'est un, une grande joie et un grand honneur pour nous d'accueillir cet événement qui euh, glorifie et, et encourage les manuscrits euh, francophones. Euh, J'ai toujours pensé que nous devions, d'un même mouvement, euh, nous battre pour la langue française et la langue arabe. Ces deux langues sont euh, sœurs et indissociables. Donc pour nous c'est naturel et, et heureux d'accueillir cette belle manifestation.